Voici une courte vidéo qui vous présente comment utiliser l'application Google cartes Donc, d'abord, dans votre compte Google, cliquez sur « Nouveau » et sur « Google cartes Donc, vous aurez une carte à l'écran et vous pourriez, par exemple, la renommer. Donc, rapidement, voici. Et par la suite, ce que je veux faire essentiellement, c'est... Ajouter des repères. Donc, je peux ajouter un repère en cliquant sur l'icône suivant et ajouter, par exemple, la ville Montréal et une courte description de l'objet que je veux, dans le fond, présenter. Vous pourriez aussi ajouter une image en cliquant sur l'icône de la caméra et ajouter par URL ou en téléversant un fichier dans votre euh, bulle. Donc vous voyez ici, si j'ai maintenant une bulle sur Montréal. Je pourrais par la suite euh, aussi changer le pictogramme, donc qui l'identifie, en cliquant sur l'icône qui est suivant, et euh, venir euh, identifier par exemple une maison. Je pourrais changer la carte de base, de fond de carte, donc mettre une carte, euh, par exemple, comme celle-ci. Vous voyez tous les types de fonds de carte là, qui sont disponibles. Je pourrais aussi gérer euh, l'ensemble de mes pictogrammes en changeant, par exemple, euh, euh, en ajoutant des couches, par exemple, je pourrais renommer cette couche et dire que c est, c est les pictogrammes suivants sont tous euh, sur Montréal. Et euh, je pourrais ajouter une nouvelle couche et euh, ici, venir indiquer que cette couche-là, bon, c'est les pictogrammes qui touchent, par exemple, la ville de Québec. Une fois ma carte terminée, euh, je peux simplement euh, cliquer sur « Partager » ici et euh, avoir un URL euh, ici pour partager cette carte-là et l'envoyer euh, par courriel ou euh, collaborer avec quelqu'un sur celle-ci.